Je te souhaite un vraiment joyeux visionnage. Bon visionnage. Eh hey, les gars, j'ai dit à ma tante de me faire des tresses. Regardez, elle a fait quoi Oh C'est quoi ça C'est quoi ça C'est des antennes C'est les télétobies Eh hey, je comprends pas moi. Je vais porter plainte là. Là c'est mieux. Je pouvais plus ressembler à Karaba la sorcière. Moi je viens du 9-3. Hein. Tu crois que c'est des russes qui vont me faire peur oh. Ah ouais, t'es un chaud, t'es un chaud. Eh hey, mais parle plus fort, j'entends pas tes vocaux. Mais t'es fou quoi Tu veux quoi, toi, c'est ma meuf Ouais, les gars, là, je suis à la guerre, c'est chaud, c'est chaud. Hé, je suis fatigué, moi. Mais continue de tirer, t'es fou quoi Monsieur, euh, comment on fait pour tirer C'est quoi ce bruit Mais j'ai juré à une bombe. Oh non, c'est une bombe. Vous allez bien Ouais, il y a juste une bombe qui vient de nous tomber dessus, c'est tout. Mesdames, Messieurs, il est 20h et on va découvrir le nom du nouveau président de la République. Et il s'agit de Chilo Loshi, élu à 99,9% des voix. C'est une victoire écrasante, on peut le dire, et tout à fait démocratique. Pierre Lescure obtient donc 0,99% des voix. On va aller sur les champs élysées tout de suite en direct avec euh, les partisans qui sont présents du candidat Céréal avant le lait. Et c'est notre envoyé spécial Dylan qui va nous en dire plus. Oui Tristan, nous sommes actuellement sur les Champs-Élysées où depuis l'annonce de la victoire de M. Shiro-Loshi, la foule est en folie. On m'annonce que le président sera là dans quelques instants. Nous allons le retrouver. Oh, Chilo. Oh, Chilo. Oh des gardes du corps auraient dû être dans la foule pour anticiper le geste malveillant sur le chef de l'État. Mais les agents de sécurité ne sont pas les seuls responsables. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je vous pardonne aussi. <rire> ah là là Vive la République Vive la France le ouais, président. Ouais, président. président, Président, Président. Je vous présente Sevran. Ce C'est ici que tout a commencé et d'ailleurs, je ne bougerai pas ouais, d'ici ouais, ouais. car l'Elysée va être ici. On a déjà commencé les travaux de construction et tout va être ici. Le <rire> Vous entendez, c'est les jeunes du quartier qui se moquent de mon style vestimentaire. Mais il ne faut pas oublier une chose. Je suis quand même le président de la France et je donnerai tout pour la France. Il y aura beaucoup de changements avec moi. Premièrement, j'aimerais virer Neymar du PSG parce qu'au bout d'un moment, payer des joueurs des millions d'euros pour au final ne pas gagner la Ligue des Champions. Ça fait mal quand même. Tout a commencé ici et tout se terminera ici. En plus, les chefs de ma mère, c'est les meilleurs. Merci à tous. Vive la République et vive la France. Bonsoir à tous, nous sommes avec le président de la République et tout de suite, nous allons connaître les trois nouveaux changements pour les citoyens français. Bon, déjà pour commencer, le SMIC, ça sera à partir de 500 euros maintenant. Ah Apparemment, à la carte de Nasdaq, bah, vous allez vous en servir. Nasdaq, le célèbre Snapchatter. Deuxième point, ça concerne les filles. Les filles qui font espérer les garçons, ça sera minimum 6 ans de prison ferme. Faire des avances alors que dans votre cœur, vous voulez rien. C'est pas normal. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les garçons, hein. mais c'est un peu plus chez les filles, ça. Ça sent un peu le vécu, hein, monsieur le président. Troisième point, ça sera sur l'hygiène. Les gens qui ont des douches et qui ne se lavent pas, ça sera 10 ans de prison ferme. Surtout les tontons à Gare du Nord, euh, dans les RERB, on n'en peut plus, quoi. OK, donc c'est tout pour aujourd'hui et on se dit à bientôt pour le journal de 14h. Mais non, à 14h, il y a les feux de l'amour. On s'en fout. Chinois, président, Gino, Chinois, président, Gino, Chinois, président, Chinois, président, Gino, oh, président. la mère de mes enfants. J'ai des sentiments pour toi et. C'est pour ça que je te demande si on pouvait entamer une relation amoureuse. <tousse> <tousse> Oh Ah Hey tu t'as réussi tes épreuves Eh, hey, j'ai rien réussi. Capitale de l'Espagne, j'ai mis Istanbul. Elodie, t'as des fiches de révision pour le bac De quoi il y a le bac Oh Ça y est, ça y est, j'abandonne, j'abandonne. Allez, fin des épreuves, vous rendez vos copies. Euh, monsieur, pendant l'examen, on a le droit de prendre de la nourriture Oui, effectivement. Bah, ça tombe bien. Oh. Loïc, Moba, Stéphie, Mouki. Je suis pas sur la liste euh, Excusez-moi monsieur le directeur En fait je vois pas mon prénom sur la liste Bah c'est parce que t'as pas ton bac oh J'ai mon bac Prends ta gueule toi Oui papa Tu as eu ton bac Mais vous vous pensez trop, je suis un charro, genre je suis que avec des filles, tout ça, alors que pas du tout. Et la prochaine fois vous me voyez avec une fille, mais coupez-moi là. La... Oh là là là là nous je suis pas, pas un charro, moi je suis que alors. Tanguy David. Oh.